tu ouais, allez bien. bon Bon Bon Bon de ma Bon Bon Bon Je suis assez Que comme Samuel Samuel ne comme comme tu ne c'est un rendez-vous. Il avait ma ici pour m'a donné bizarre, bizarre, par dit, je ne sais pas si vous Il y a là. Mais c'est bien ma parcours. C'est comme moi comment je lui demande. Mais ne bizarre. moi, c'est Elle elle a, elle elle a, elle a, elle elle elle c'est la qui est la qui est à c'est la est bon à c'est qui est à c'est qui est bon à c'est la petite qui est bon, à est bon, à c'est <muches> <muches> <muches> Non. C'est bon, c'est bon. Tu la Tu la connais? Tu la connais? Je bébé, bébé, tu, tu, tu, as. tu, as tu, tu as. la connais. On va aller. Moi je la connais pas, Je la connais pas, Moi je la connais pas, hein. sais pas est moi je la connais pas. Attends, attends, attends, il <inaudible> a Moi c'est pas Moi c'est pas ouais. a non, euh, non, non, oui, non, <inaudible> non non. a pas non,